Je vous explique un peu comment on va faire. C'est une séance très indisciplinée euh, euh, C'est ce qui fait euh, à la présentation et, et au contenu comme on va avoir. Euh, heureusement, indisciplinée dans le sens de rancier, non, de débrider et, et mettre tension entre les, les, les discours et d'abord on va présenter la vidéo de, que Marc Gustavino a eu, le, on a eu l'honneur de le recevoir parce que c'est vraiment une un vidéo très concentrée dont il faut réfléchir on va le voir pour la première fois ici et après il y aura un, un, une discussion amicale british <rire> sur le contenu avec Marc et, et Androula. Et après, on ouvre le débat. Ah, donc, trois, trois moments. Euh, Androula, elle est, vous la connaissez déjà parce que je vous ai parlé pas mal et quelqu'un d'entre vous, quelques-unes surtout, vous la connaît. Euh, elle est directrice des thèses qui se déroule au, au programme du doctorat et c'est avec elle qu'on a eu l'idée folle de faire le doctorat et folle et aussi en même temps lucide. Et, qui est un de nos projets préférés, euh, avec tout le pas, pas seulement le soutien, mais le lieu physique et mental du musée Picasso de Barcelone avec la networking de, des universités? Androula euh, les maître de conférences à l'université d'Amiens, Jules Verne en, en histoire de l'art et en esthétique. Euh, et Margot Stavino, il a vraiment un curriculum qui cale très bien dans nos projets parce que lui il est un mathématicien et qui travaille sur la poésie. Euh, Marc et Androula, ça fait 25 ans qu'ils se connaissent et travaillent ensemble. Donc il y a aussi la question euh, picassienne de l'amitié comme un lieu de créativité. Et il est un chercheur indépendant mais, et il a enseigné la mathématique à, à, à, en Sorbonne et George Mason University et la littérature à l'Université du Québec à Montréal. Et là, il travaille avec l'édition Pierce. Il a travaillé beaucoup sur Pierce, le uh, Pierce Edition Project de l'Université d'Indiana. Et il a travaillé sur Stein aussi, sur Duchamp, sur Peace, euh, sur non. Je comprends que le concept de signe va être pendant la discussion peut-être un lieu, un lieu à, à penser. Et bon, je, je vous remercie les deux ensemble de partager cette amitié avec nous, ce projet que ça fait 25 ans qu'il est là, après nous rencontres, et d'être ici et surtout... André, bien sûr, mais à Amar Gostavino à cause de l'heure chez lui, que c'est, je rappelle, 5h30 du matin, donc ça, je ne sais pas comment on va vous le rendre après. Bon, donc ce qu'on propose, c'est de visionner la vidéo maintenant, parce que vous savez que euh, par Zoom, ce n'est pas... Ce n'est pas évident que ça marche, donc chacun va le regarder pour lui, va bah, se concentrer beaucoup et après on va commencer à, à la discussion, à penser ensemble, à partager. D'accord. Est-ce que là, vous avez mis oui, Agir, le link? Oui. Je suis là. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un essai quand même euh, de partager, donc, de, de lancer la vidéo et partager oui. l'écran. Euh... Oui, mais normalement ça marche pas. En tout cas, c'est mieux que Ager ou Barbara l'essayent. OK. Parce c que normalement ça se coupe. OK, donc on, on regarde chacun de son côté. Si tu veux, on peut essayer. OK. Barbara ou Botsen, ça. Juste Je l'ai envoyé par chat. Il est dans le chat. Euh, mais on peut essayer si ça marche. Tu sais, je le dis pas moi parce que comme je suis la Gozol ici, tu connais la. Oui, oui, la oui. Pas. De... pas de problème. On, les, on, on, la, on le met tous. Euh, on coupe les micro. Le que est en bien est que. Lo que nous disons es que. Vamos à. A, a ver. Vamos a intentar passer le vidéo en la pantalla. Et si non, le miramos cada uno por su parte. C'est un vidéo qui dura eh, 15 minutes, 14 et algo. De manière que quand il empiece, nous eh, las à 12 otra vez en la pantalla. Ça serait mieux. Oui, pour l'instant, ça marche. Si se corta, le regardez por votre cuenta moment ne no tient son Tu sais, avec zoom et teams et tout, ça ne marche pas. Mais on peut le regarder chacun, euh, on les lance au même moment et dans, on, on, reste, voilà, on reste connecté sans le son et on le regarde, on arrête les partages effectivement parce qu'on n'a pas le son normalement. OK. Je voudrais malheureusement. Surprendre ici Barbara, si tu apparaître le barbaral. Sí. Parce que va va décompenser si on voilà, uh, l'image ne no correspond pas au son, c'est ce qu'on arrive normalement. D'accord. Entonces cada cada uno mira este link y son y 38, podemos quedar a las 12, a las 11:55 aquí y empezamos a, a hablar de todo esto, ¿de acuerdo? Vamos, Andrula a proposé que ce soit synchronisé. Tu as proposé de commencer tout le monde en même temps. Allez op. 3, 2, 1, hop, on y va. Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et désolé de ne pouvoir m'exprimer qu'en français. Je vous remercie de m'accueillir et remercie spécialement Jessica Jacques pour cette invitation, ce soutien et sa traduction. Peut-être avant de commencer, je me permettrai de rappeler que le travail sur le nombre et la mathématique chez Picasso, et plus particulièrement dans ses écrits, est un travail que nous avons commencé avec Androula Michael, il y a un peu plus de 25 ans, alors qu'elle travaillait sur sa thèse de doctorat sur les écrits de Picasso, que je travaillais sur la mienne, en mathématiques pure. Nous nous retrouvions tous les deux au cours de poétique que donnait l'écrivain et mathématicien Jacques Roubault à l'Institut des Langues et Civilisations Orientales à Paris, juste à côté des Beaux-Arts. Pour l'anecdote, Jacques Roubault est notamment membre de l'ulipo créé par François Le Lyonnais et Raymond Queneau. Raymond Queneau est un écrivain, mais aussi un mathématicien qui a écrit deux vrais articles de mathématiques. C'était aussi un ami de Picasso, notamment autour de la Deuxième Guerre mondiale, période durant laquelle Queneau a notamment participé à la lecture du désir attrapé par la queue chez les léris Un de nos premiers actes de recherche a -il été de voir si l'on trouvait des traces du travail de Queneau, notamment des suites, chez Picasso. La réponse a été courte et très simple, non. Mais en cherchant à répondre, nous avons pris conscience de la richesse du travail de Picasso sur les nombres et la mathématique. C'est de ça qu'on va essayer de parler aujourd'hui. Revenons maintenant plus particulièrement aux nombres. On pourrait commencer par un questionnement. Par exemple, pourquoi la ponctuation est généralement absente des écrits de Picasso, mais devient présente dans le cas des suites de nombres cela se retrouve à la fois dans son théâtre. On voit ici, à la fois que le manuscrit du désir drapé par la queue et sa première publication dans le numéro 2 de la revue Message, datée de 1944 et publiée en 1945, ne comportent pas de ponctuation. La ponctuation est introduite plus tard dans les versions publiées chez Gallimard. En revanche, lorsque les nombres apparaissent ici, à l'acte 4, on voit qu'ils participent à l'introduction de points ou de tirés. Il en est de même dans les poèmes. On trouve généralement de longs poèmes sans ponctuation, mais les nombres sont l'occasion de faire apparaître des points ou des tirées. Pour être plus précis, la ponctuation n'apparaît pas avec un nombre mais avec l'apparition de suites de nombres. Il est effectivement facile de distinguer les groupes de lettres qui forment les mots d'une phrase, car la majorité des combinaisons de lettres ne forment pas les mots d'une langue donnée. Quand on arrive au nombre, toutes les combinaisons de chiffres peuvent avoir un sens, et un espace sur un manuscrit n'est que rarement suffisant pour être certain de différencier les deux nombres 24 suivi de 135 du nombre 24135. C'est encore plus vrai lorsqu'il est d'usage, comme en français, d'utiliser des espaces pour séparer les milliers des centaines ou les millions des milliers. Nous n'étudierons pas ces suites de nombres plus avant aujourd'hui, mais nous signalerons quand même, car cela est sûrement une question que certains d'entre vous se posent, que les suites utilisées par Picasso ne sont en aucun cas prélevées parmi les suites usuelles du mathématicien. Avant de regarder le cas particulier d'un poème de Picasso, revenons aux nombres tels que nous les apprendons chaque jour dans la langue qui est la nôtre. Attendons-nous à une caractéristique de cette mise en langue des nombres. Les petits nombres seront utilisés les plus couramment et sont fixés dans la langue un peu différemment. Nous nous intéresserons donc maintenant aux nombres à partir de 17 en français ou de 16 en castillan. Une règle à laquelle nous nous conformons chaque jour est que lorsque l'on dit un nombre, par exemple 17 en français, on reconnaît dans ce nombre les deux nombres qui le constituent, à savoir 10 et 7. La règle implicite est que si le premier nombre, le nombre de gauche, est plus grand que le second, le nombre de droite, alors on sous-entend une addition de ces deux nombres. Ici, 10 est plus grand que 7, et 17 vaut donc 10 plus 7. Dans le cas inverse, si le premier nombre, le nombre de gauche, est plus petit que le second, le nombre de droite, alors on sous-entend une multiplication de ces deux nombres. Ainsi, dans 200, 2 est plus petit que 100, et 200 désigne donc 2 fois 100. 102 lui valant 100 plus 2. En analysant de la même façon des nombres plus complexes comme 543, on retrouve que 500 vaut 5 fois 10 plus 4 fois 10 plus 3. Car 10 est plus grand que 3, donc addition. 4 est plus petit que 10, donc multiplication. 100 est plus grand que 10, donc addition. Et enfin, 5 plus petit que 100, donc multiplication. On remarquera que parfois un E en français ou un Y en castillan peut persister dans un nombre comme 21 en français ou 40 et 13 en castillan. Quand c'est le cas, c'est un reste explicite de l'addition entre un nombre plus petit à droite et plus grand à gauche, ici 20 plus 1 ou 40 plus 3. L'intérêt de cet exemple est simplement de prendre conscience que dans la langue que nous utilisons, parmi ces règles implicites auxquelles nous nous conformons sans forcément en avoir conscience, certaines règles sont associées à la mise en langue des nombres. Regardons maintenant Picasso découvrir de telles particularités durant l'écriture d'un de ses poèmes. Ce poème, daté du 1er novembre 1935, se trouve dans un petit carnet bleu et suit de trois jours cette réflexion du 28-10-1935. Si je pense dans une langue et j'écris « Le chien court derrière le lièvre dans le bois » et veux le traduire dans une autre, je dois dire « La table en bois blanc enfonce ses pattes dans le sable et meurt presque de savoir si saute. » Dans cette phrase, Picasso exprime entre autres que ce qui est en jeu dans la langue peut différer d'une langue à l'autre. Regardons maintenant le poème du 1er novembre 1935. Le poème commence par une phrase en français à gauche et se termine par une phrase en castillan à droite. Entre les deux, on voit deux colonnes de nombres en chiffres, suivies en dessous de ces nombres en lettres. La colonne de gauche en français, celle de droite en castillan. Les nombres sont de même ligne, gardant une même valeur. Picasso commence par le nombre 199, qui en français n'est constitué que de la juxtaposition de nombres, comme dans l'exemple que nous avions explicité précédemment. En castillan. Il est le mélange des juxtapositions dont nous avons parlé, ainsi que la persistance de l'addition explicite à l'aide du « y » dans « 90 in nueve ». Vient ensuite le 17 qui, en français, suit encore ses règles implicites de juxtaposition. En castillan, Picasso commence à l'écrire « dièse en un seul mot, qui était déjà sa graphie la plus courante, puis revient et le corrige en « dièse i siete, en trois mots qui était déjà une graphie plus rare. Une différence fondamentale entre ces deux formes tient dans ce que la première en fait un mot spécifique du lexique, même si on a vu que l'opération d'addition y était sous-entendue. Alors que l'autre exprime explicitement l'addition de deux mots-nombres du lexique, que sont 10 et 7. Une autre différence, est qu'en choisissant cette graphie, Picasso insiste sur le caractère distinct de ce nombre dans les deux langues à savoir que 17 est purement un mot du lexique en français, alors qu'en castillan, la syntaxe rend explicite l'interaction, l'addition de deux nombres distincts du lexique à l'aide du Y. Les nombres qui suivent, 34 et 22, seront choisis sur le même modèle et seront purement lexicaux en français, alors qu'ils exprimeront explicitement l'addition de deux nombres à l'aide du Y en castillan. Les deux derniers nombres, comme tous ceux formés d'un seul chiffre, retrouveront une existence lexicale dans les deux langues. Je voudrais insister sur deux aspects de ce poème. Le premier est que Picasso y insiste sur le caractère de ces nombres qui en chiffres sont les mêmes dans les deux langues, mais qui prennent des caractéristiques différentes une fois écrits en lettres, purement lexicales en français et syntaxiques en castillan. La conscience de ce type de différence n'est pas évidente et ne se trouve à cette époque essentiellement que chez Gertrude Stein. Notera que par exemple « Finnegan's Wake » de Jane Joyce, fait un grand usage de variations du lexique en empruntant des mots à diverses langues, mais ne comporte pratiquement aucune variation syntaxique. La conscience de ces différences entre français et castillan va dans le sens de la conscience des enjeux de traduction exprimés trois jours plus tôt dans le même carnet, et que nous avons cités au début de cette partie. La deuxième caractéristique sur laquelle je voudrais insister est la suivante. Dans ce poème, Picasso n'est pas parti en suivant invariablement le plan préconçu d'un poème pensé préalablement. C'est en écrivant qu'il a pris conscience de ce qui était en jeu dans ce qu'il écrivait, qu'il a corrigé le 17, puis choisi les nombres suivants en fonction de cette découverte. C'est quelque chose que l'on retrouve dans ses autres poèmes, qui peut faire évoluer en de nombreuses versions très différentes lors de leur rélecture et écriture. C'est aussi une caractéristique de sa peinture, cette conscience de ce qui est en jeu dans ce qu'il est en train de faire au moment où il le fait, en restant à l'écoute de l'accident, de ce qu'il n'y a pas mis intentionnellement, est une caractéristique de la création chez Picasso. Dans cet exemple, on voit qu'elle est explicitement présente et visible dans son utilisation des nombres en poésie. Le dernier aspect que je voudrais introduire aujourd'hui est que si les nombres peuvent intervenir sous forme de suite ou de succession de nombres, ou s'ils peuvent être pris individuellement pour leurs caractéristiques propres, comme dans le poème précédent, la caractéristique d'une langue ou de la possibilité et impossibilité de la traduction, le nombre reste avant tout chez Picasso un matériel d'interaction. Les nombres interagissent entre eux, par exemple pour donner un résultat ou tirer des conséquences, pour montrer le glissement du vrai au faux, ou encore pour en regarder la forme extérieure. J'illustrerai rapidement ces points par trois exemples. Dans le premier, Sabartès raconte cette anecdote sur l'enfance de Picasso. Incapable de faire l'addition proposée lors d'un de examen d'entrée à l'école, Picasso discute avec le maître à son bureau, aperçoit les corriger les opérations, mémorise les signes et leurs dispositions spatiales. Quand Pablo descend d'estrade, il répète mentalement le total, 1, 4, 8, 1, 4, 8, 4, 8 en dessous et 1 gauche, 1, 4, 8, revenu à sa place, il pose les chiffres où il faut, comme s'il dessinait. On y voit que la forme extérieure de l'opération est importante, et c'est une des choses que conserve Picasso dans son utilisation du nombre. Pour ce qui est de l'incapacité mathématique qui est révélée ici, je signalerai que dans ces carnets ou ces livres d'école que j'ai consultés, il m'est arrivé de voir écrire en marge des équations de paraboles ou d'hyperboles qui, sans être hors du commun, révèlent un savoir-faire mathématique nettement plus complexe que celui de l'addition initiale évoquée précédemment. Dans le second exemple, on peut aussi reconnaître l'intérêt pour les opérations entre les nombres dans la lettre d'Apollinaire à Picasso du 4-7-1914, dite au calligramme à la pipe. On y voit Apollinaire détailler à Picasso comment un maître pose une opération fausse, puis réussit à faire une preuve de la justesse de son opération, fausse elle aussi. On y reconnaît l'intérêt des deux écrivains pour ces glissements logiques ou mathématiques, pour ces opérations justes qui deviennent fausses, ou fausses qui deviennent justes. La compréhension de ce glissement révèle une nouvelle fois une compréhension et une attention mathématiques supérieures à la moyenne sur ces sujets. Et finalement, si Picasso s'intéresse à la justesse de ces opérations, même si quelquefois ce n'est que leur aspect extérieur, c'est qu'il peut en déduire quelque chose, c'est qu'il lui permet d'aller plus loin. Et l'on a envie de l'accompagner, de prendre part à la fête, quand elle lui permet d'en déduire, tout compte fait, j'y gagne. Nous n'avons bien évidemment fait qu'effleurer le nombre dans les écrits de Picasso. Et beaucoup d'autres exemples pourraient suivre, comme par exemple l'utilisation des nombres pour la datation que connaît si bien Androulin. On pourrait aussi regarder l'utilisation du reste du langage mathématique dans ses écrits. Mais J'espère avant tout que cette introduction vous a montré que les nombres étaient très présents dans les écrits de Picasso, ils pouvaient donc difficilement être passés sous silence. Que même si Picasso revendique une incapacité mathématique, il avait une conscience de caractéristiques non triviales des nombres, et de ce qu'il permettait. Et finalement, que son utilisation des normes participe des mêmes caractéristiques que sa création en général. Il est le premier lecteur de ce qu'il fait en écrivant, et sa lecture influence son écriture. Les normes sont un des constituants de sa langue, et la révèle, en français et en castillan, parfois dans la spécificité. En résumé, Picasso fait comme il a toujours fait avec tout. Il fait avec le nombre comme avec tout le reste, et il en fait ce qu'il veut. Il en fait autre chose, dans un foisonnement et dans un dialogue constant. Et en tant que mathématicien, je ne peux m'empêcher de voir dans son intérêt au nombre, dans sa façon de les utiliser, des similitudes parfois étonnantes avec certaines approches mathématiques de la deuxième moitié du XXe siècle qui s'intéressent avant tout aux relations entre les objets mathématiques. Merci. Euh, pour l'instant, j'aimerais commencer par votre euh, amitié numérique poétique. Euh, savoir un peu, euh, comme on a travaillé pas mal et aujourd'hui le cours continue après notre euh, séance ici, précisément sur le, la question de l'amitié comme. Euh, lieu créatif par Picasso. Donc, ça me va très bien que vous deux parlez un peu de comment le projet a commencé, quel est votre rôle là et, et comment ça a été possible, je trouve, merveilleux et un exemplaire même. Donc, on aimerait savoir ça, si vous pourrez nous raconter un peu sur ça et après, on peut aller dans la vidéo pour des questions précises. André, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que c'est ce que je parle? André, toi, la... oui, ta voix, on l'entend pas. Oui. Mais... Euh, Marc, tu, tu as très bien commencé avec la vidéo. Tu peux, et, et, et je rajouterai après. OK. Donc, en fait, comme André, Pardon, comme je l'ai dit un peu dans la, au début de la vidéo, on a commencé à travailler ensemble. En fait, André travaillait sur sa thèse sur Picasso, justement, sur les écrits de Picasso. Là. Et... Elle, avait, elle recherchait, je pense, euh, certaines choses au niveau des mathématiques qu'elle ne maîtrisait peut-être pas comme elle aurait voulu. Et donc, dans ce cadre-là, elle est venue au cours de Jacques Roubaud, qui est donc un, un grand poète français, mais aussi un mathématicien. C'est quelqu'un qui a un doctorat d'état en mathématiques, un doctorat d'état en littérature en France, et qui a publié, qui est un des plus grands poètes vivants, je dirais, français. Et en fait, moi, j'assistais à ce cours depuis un certain temps et puis j'ai continué à y assister pendant un certain temps encore. Et du coup, on a commencé à discuter avec André euh, là-dessus. Et puis donc, la première démarche qu'on a faite a vraiment été de se demander ben, ces suites-là, est-ce qu'elles euh, sont des suites mathématiques classiques Et puis la réponse a été non. Et puis la deuxième question a été, ben, ces suites, étant donné que que noh était un mathématicien et que Keno que a beaucoup travaillé justement sur des suites de nombres, Notamment pour ceux que ça intéresse, euh, on voit que Noé travaillait à l'époque des surréalistes sur les nombres dans le livre qu'il a écrit qui s'appelle Odile. Donc, à cause de cet intérêt de Noé, on s'est dit ben, est-ce qu'en tant qu'ami de Picasso, il a pu l'influencer Et puis, est-ce qu'il a pu intégrer des euh, suites de ce type-là Donc, là-dessus, la réponse a été non aussi, parce qu'en fait, les, que ce soit les suites mathématiques usuelles ou que ce soit les suites de Noé, sont des suites qu'on appelle croissantes en général, c'est-à-dire qui, augmente, qui deviennent de avec des nombres de plus en plus grands. Et puis les suites de Picasso, elles vont dans tous les sens. Donc c'est évident que ce n'est pas ça au départ. Donc c'est notre premier point de recherche. Donc là-dessus, on a commencé à travailler lorsque j'étais encore en France. Et puis on a travaillé un certain temps. Et puis on a commencé à écrire un premier article, puis un deuxième, etc. Et puis, du point de vue amitié, on a même, nous a même arrivé notamment pour la communication qu'on a faite à l'École des Beaux-Arts à Paris, euh, dans le colloque Picasso Poète ne le, pas dans l'objet le, du mythe euh, on a carrément pu être assis l'un à côté de l'autre et écrire en même temps le même texte le, vraiment avoir une proximité très très forte sur l'écriture de, de texte ben, André, est-ce que tu veux rajouter autre chose Oui, oui tout à fait je, je vais faire un petit résumé pour ceux qui comprennent pas très bien le français et... Eh, un, un resumen rapide eh, le he preguntado por que comiencen por relatar su historia de amistad lo que la clase de luego tiene que ver con eso precisamente la, la amistad como matriz creativa de los procesos picasianos y bueno es una historia muy bonita de, de doctorandos que empezaron a trabajar juntos. Andrula Michel hizo su tesis, eh, sobre picasso poeta fue la primera la pionera en todo esto eh, y marc lo hizo sobre matemática pura y se encontraron y andrula estaba seducida por la belleza del poética vamos a decir así que así se llama la sesión por la belleza poétique de los números y inquieta como lo estoy yo ¿no? <risa> pero siguiéndola la ella eh, por la presencia abrumadora de, de los números en la poesía picasiana Et los dos, ils um, acordaron trabajar de travailler sur la idée de suite, de série, mais la idée de suite, comme nous avons travaillé en algún moment, a quelque chose de qualitatif, c'est-à-dire, la tension potente de être un término qualitatif que se présente ici quantitativement, et eso es est très fascinant, très belle, et donc ils ont commencé à a partir aussi de cette idée de suite, et puis après que Raymond Queneau, qui était un poète, qui était dans le déjeuner de la queue, que vous l'avez vu ici, et qui était aussi mathématicien et qui se dedicait à la suite... Je le dis en français parce ce n'est no pas bien bien série, c'est une série qualitative. Eh, il travaillait sur ça, et donc ils ont commencé à indagir sur la possible influence de son ami, eh, Raymond Queneau. Et là, il s'est Algunos artículos que incluso llegaron a, y, y fantásticos artículos, los colgaré de nuestro material, que llegaron a escribir a cuatro manos. Ya tienen otros proyectos nuevos en esta línea de inquirir a un número que tantas veces no hace de número exactamente, sino de signo, y está jugando con su sonoridad y tantas otras cosas. Gracias, Marc. André euh, Oui, et moi je voudrais euh, rajouter effectivement euh, cette excitation euh, qu'on a quand on découvre quelque chose, quand quelque chose nous saute aux yeux, parce qu'à l'époque justement j'ai lisais énormément les, les manuscrits, et j'avais la chance en fait de, de faire ce stage avec Marie-Laure Bernadac, euh, qui venait de publier les écrits de Picasso et qui venait de faire aussi une petite exposition que j'avais vue à l'époque et elle m'a donné tous les manuscrits, elle m'a dit voilà, l'expo vient de finir, voilà tous les manuscrits, tu peux les prendre, les étudier, les classer, euh, donc euh, je, je, les boîtes étaient là euh, et je pouvais vraiment manipuler ces matériaux-là de façon absolument euh, voilà, concrète, j'étais là avec les manuscrits, et j'étais très frappée par les nombres. Euh, donc, dans cette poésie, évidemment, où il y avait beaucoup, beaucoup de, de, euh, de sujets, d'éléments, les nombres, euh, un, un, non seulement les nombres, mais aussi le vocabulaire mathématique et dans le, dans le powerpoint que je vous ai envoyé j'ai mis quelques références comme ça j'ai pris au hasard mathématiques, mathématiquement euh, pour, pour qu'on revienne sur ça et je pense qu'il nous faudrait encore une séance hein, Jessica, pour on n'aura pas terminé hein, avec les mathématiques avec mais... moi autant que vous voulez oui, oui, oui, parce qu'en plus donc du coup je rencontre Marc qui travaille qui Travaillait sur des mathématiques pures et moi euh, à l'époque je connaissais pas vraiment en quoi ça consistait, euh, tout à fait je savais ce que c'était. Mais quand Marc m'a dit, mais moi je travaille pas avec les nombres, je rencontre jamais des nombres euh, de, que, dans ce que je fais, peut-être un zéro de temps en temps ou un, euh, je me rappelle encore de, de, de vraiment de, de, de cet étonnement euh, du, du fait aussi que. À ce niveau de recherche, les mathématiques c'est aussi de la poésie. Et comme Roubault et comme Marc a, a rappelé en fait l'importance de cet auteur, je ne sais pas s'il est traduit un, un castillan ou un je catalan, sais mais euh, Jessica il y a là vraiment un auteur absolument extraordinaire. Et il a beaucoup travaillé justement euh, de, sur la poésie, le rythme la poésie, c'est-à-dire le, le, aussi un rapport avec euh, le, le, les, les syllabes, les mots qu'on compte, euh, euh, etc. Donc on avait trouvé là, euh, tous les deux, chacun avec sa spécialité, euh, parce que Marc aussi s'intéressait beaucoup à la poésie, à la sémiotique, aux arts plastiques à l'époque, et donc je, je me souviens... Euh, et comme euh, tu parles d'amitié, euh, Jessica, c'est important oui. de le dire, c'est-à-dire, c'est euh, quelque chose qu'on qu qu peut retrouver aussi euh, euh, dans la, notre façon aussi, euh, nous, à travailler, mais différemment, parce qu'on a un peu le même vocabulaire, je dirais, histoire de l'art, esthétique, euh, donc du coup, on communique énormément, il y a cette passion, mais avec Marc c'était chacun qui découvrait un univers différent. Marc connaissait euh, la poésie, la symiotique, les mathématiques, mais je pense qu'à l'époque, Marc, euh, la poésie de Picasso n'était pas tout à fait euh, familière. C'est-à-dire qu'à l'époque, je ne savais même pas que Picasso avait écrit euh, quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment découvert dans ce cadre-là. Et puis j'avoue que tu parlais aussi tout à l'heure de, des manuscrits que Marie-Laure avait pu mettre à auquel Marie-Laure est plutôt donné accès. Et ouais. de la même façon, je me rappelle quand on allait au Musée Picasso et qu'on travaillait sur les manuscrits, du côté physique de la chose et de la... Mais, ce que ça a apporté. Donc, Mais oui, non, je ne connais pas du tout le, les écrits de Picasso, que ce soit le théâtre ou que ce soit la poésie, avant notre travail. Donc, il y avait cette passion de découverte mutuelle, où on se disait des choses, on découvrait, on, et je me rappelle vraiment encore de, de, de, de, de ces de ces passions, on pourrait dire, de quand on est jeune, qu'on découvre ces choses-là. et Je te laisse, Jessica, peut-être, euh, commenter, parce qu'après, on, on va revenir à ce que euh, dit Marc, et, et je pense qu'on a maintenant, on est mûrs tous les deux pour aller plus loin dans ce travail sur les mathématiques. Marc, j'ai vu des choses qu'on n'avait pas vues à l'époque. Ou en tout cas, on les a vus, mais on ne pouvait pas tout mettre et on s'était dit Bon, ça sera pour un travail après et on ne l'a pas fait. Bien sûr, euh, la, la, la histoire de la amistad, comme dura 25 ans, a des moments différents. Le premier est celui de la excitation de sumergir en un planeta, en unas aguas nouvelles. Les deux con trajes distincts et con juegos de lenguaje différents, eh, le matemático et y le y de, de la histoire, le arte et la filosofía, con, donde estamos nosotras, ¿no? y, y, y et esa, esa excitación por trabajar juntos desde focos distintos et sabiendo que va a aportar un montón et te va a desfocalizar lo que pensabas, et además, es que los escritos en ese momento. Eh, que Andrula a commencé à travailler pour la thèse, se cabaient de publier pour la première fois en 1989, um, et ils étaient totalement desconnus. Marc dit qu'elle ne les connaissait parce que personne ne les connaissait et, comme vous savez, même maintenant, ils se connaissent peu, à pes de les deux expositions, la de Barcelone de l'année dernière et la de Paris de cette année, qui a été un peu mal lograda, d'ailleurs, à la, la pandémie, même si c'est une merveille de, de exposition. Bueno, eh, eh, hablan los dos del placer físico de tocar esos manuscritos que hay, yo también lo he tenido la oportunidad de, de disfrutarlos en ese sentido, fetichista casi, ¿no? eh, Y cómo eh, en esa inmersión generaba, venían de un vocabulario y un argumentario distinto, trabajaron primero con vocabulario diferente y luego los argumentarios se se hibridaron y en esa cadence de 25 años han tomado un plomo que ahora se ven capaces de llevar a, cambio, a cabo proyectos proyectos nuevos eh ya hibridados porque a pesar de que cada uno tiene su formación llevan tanto tiempo trabajando juntos que eso lo, lo hace posible, ¿no? Peut-être, André, avant que tu reprennes, je voulais juste rajouter une chose. Euh, en fait, le fait pour moi que je sois arrivé sur ce sujet-là comme un sujet complètement nouveau, euh, je dirais que ça nous a permis une chose, c'est que la seule idée préconçue qu'on a eue avant de commencer à travailler ensemble, c'était de se dire « Ah, il y a sûrement des suites mathématiques ou des suites de queneaux ». Et puis ça, tout de suite, ça s'est trouvé être faux. Et donc après, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'est pas arrivé avec d'autres idées préconçues qu'on a essayé d'appliquer sur, sur le corpus de Picasso, mais on a eu une lecture très ouverte. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a trouvé un certain nombre de choses. C'est que euh, un peu comme le fait Picasso quand il écrit et qu'il qu est en train de lire de façon attentive, ben on, on a lu et au fur et à mesure, on a découvert des choses et les choses arrivaient les unes après les autres parce que euh, on avait cette ouverture je pense euh, de lecture parce qu'il n'y avait pas énormément de travaux là-dessus auparavant et qu'on avait vraiment, et que pour moi notamment c'était quelque chose de nouveau aussi et du coup c'était vraiment bien parce que c'était, euh, on pouvait lire de façon ouverte je pouvais avoir une intuition, André pouvait arriver tout de suite avec une connaissance du corpus et rajouter justement toute cette connaissance là et puis c'était vraiment un dialogue et c'était vraiment euh, très intéressant empezaron por una clave muy concreta que era la posible influencia del concepto de serie de, de suite de, de que no respecto a, a la de Picasso no acababa eso que cuando tienes una intuición intentas que coja no no acababa de coja y eso les llevó a dedicarse a una lectura completamente abierta de los textos tan conocidos por Ang y tan por descubrir por, por Marc, y que bueno c'est une consigne méthodologique que nous proposons de lecture abierta et de travailler sur des langues différents, et ça les ha llevado ya a conduit à une amélioration dans le thème. ¿no? Merci. Euh, peut-être qu'on pourrait y aller un peu dans deux questions. Euh, le, oh, André, tu voulais rajouter quelque chose avant, peut-être je pense en silence euh, non je, je pense que Marc bien. on a dit suffisamment sur le début de la recherche c'est euh, bien ce tu as montré c'est vrai que même moi qui connaissais un peu ça parce qu'on a fait quand même les choses ensemble, on a fait cet article on a beaucoup réfléchi euh, j'ai trouvé que tu as dit aussi tu as mis les choses autrement en perspective euh, avec d'autres conclusions que je trouve très intéressantes et, et là je pense que euh, L'exemple du poème euh, que tu utilises, d'ailleurs, ça paraît complètement insignifiant, euh, cette deux colonnes de, de nombres, euh, des chiffres, et, et, et à partir de là, on a réussi quand même à trouver qu'il faisait là aussi un travail de de réflexion sur la traduction. Donc Jessica, toi, tu serais euh, à même de, de voir ça, et ça. Euh, on s'était dit, mais pourquoi en deux langues, les chiffres d'un côté, ben français, castillan pourquoi il commence en français et termine en espagnol, donc ça nous a intrigués, en fait, et, et du coup, peut-être qu'on peut commencer par ça, euh, oui. par le, le, comment le, le, le nombre, comme... Euh, le, le, comme signe mathématique et Exactement. comme un signe linguistique, parce qu'on on peut le traduire d'une langue à l'autre, participe de, ce, de son mécanisme de penser la langue. Et il prend des libertés aussi. Euh, donc peut-être qu'on peut commencer par, par ça nous, on connaît ça, mais j'ai trouvé que, Marc, ça, ça demande, en tout cas pour ceux qui écoutent, si ce n'est pas traduit, une explication. Parce que, donc, Jessica, peut-être que tu pourrais revenir sur ce point, sur ce poème et la, la construction de nombres pour que les autres comprennent, avant d'aller plus loin et aborder d'autres sujets je dois projeter le, le poème c'est ça je pense que c'est mieux et Marc oui. vient d'envoyer les images Jessica est-ce que tu veux okay. que, je, que je les envoie oui bien sûr s'il te plaît c'est plus simple Donc, le je j'ai les minutes ici hein, autrement je peux mettre la vidéo et l'arrêter non parce que euh, il, a, euh, il y a toutes les, les illustrations envoyées par, euh, par Marc euh, je sais pas est-ce qu'on peut ouvrir pendant on on que ça descend voilà euh, laisse-moi un moment Donc, en fait je viens d'envoyer aussi par dans le, la fenêtre ah, euh, 22 montage qui est la, ce poème là je pense que tout le monde l'a, du coup. Oui. Alors, ah, okay. mais ne non, non vient d'arriver. Peut-être que Marc, toi, tu en vois au fur et à mesure euh, si on, on a quelque chose, Ça, ça c'est qu'il y a certaines images qui sont plus lourdes que d'autres. Donc, euh, suivant ce qu'on fait, on peut toujours euh, transmettre ah, ces images comme ça. Vale. Uh, merci. Je partage l'écran un moment. Eh, un moment, estamos hablando de, del signe. Recordad la session sur le signe, le signe sur le lac et l'escorpion à sa manière. Recordad le signe aquel, et comme à partir d'ici, là, treballar à noció notion comme une forme que. Prend la seva. Ahora estoy hablando en <risa> ya no sé qué hablo. Una forme que toma su, su semántica en una matriz de significado, y que deux, eh, trois semicírculos mm, encadenados pueden ser una guitarra, un cuerpo de mujer, una cabellera, una oreja, un sombrero. ¿eh? Y a esto le llamábamos signo. Marc a un grand estudio sur le thème respecto à Pierce et aussi en la écriture de Gertrude Stein et c'est es interesantísimo intéressant. ¿no? Donc Andrula pedía devolver a demandé de revenir à ce poème, que est un poème. Eh, eh, voilà. Si vous voulez, sur, sur les signes, sur le poème. Le el numéro no, el comme como signo, c'est le valor signé et non tant semantique, cest les nombres ya no sont sustantifs, sino que son signes. Eso un, un un -signifie, euh, -signifie, signifie un travail de desémantizar, asémantizar, resémantizar. Le nombre signe, c'est plus un nombre substantif, mais c'est un signe que se désignifie, asignifie, resignifie un peu. ¿no? C'est la déconstruction semantique pour le remettre dans un autre monde, un autre univers là à voir avec la i, les petites, les minuscules différences, mais que donne au poème une, une sémantique tellement différente, c'est ça euh, Oui en, en fait parmi les choses que je trouve intéressantes sur ce poème, il y a le fait que j'ai l'impression qu'on voit Picasso en train d'écrire le poème, puisque je trouve qu'on voit dans le poème les modifications qui ont lieu euh, au fur et à mesure après effectivement euh, donc les nombres à gauche en français et à droite en castillan, pour tout ce qui est des nombres écrits en lettres ce sont les mêmes exactement oui. après pour ce qui est des nombres écrits en... pardon les nombres écrits en chiffres ce sont les mêmes mais les nombres écrits en lettres dépendent de la langue et là sont différents euh... Picasso, donc comme on l'a vu, euh, s'est beaucoup intéressé à la traduction. Et puis je dirais qu'il y a au moins deux choses qui arrivent peu de temps avant l'écriture de ce poème, qui sont d'une part le fait que, euh, en cas, là, je vais citer de mémoire, donc si je me trompe, n'hésite pas à intervenir. Mais donc un peu avant ça, euh, Picasso a traduit euh, à l'oral avec Breton un certain texte euh, d'un auteur. Euh, en castillan et quand il traduit ces textes-là, en fait, il dit lui-même qu'il a été obligé de tordre la langue pour respecter la syntaxe originale du castillan parce que, justement, il ne pouvait pas faire autrement lors de la traduction. C'est ses propres poèmes, hein, Marc. C'est ses propres poèmes, d'accord, je, je ne savais plus, là j'ai un doute, euh, je n'ai pas été juste avant un, un des articles pour voir si je retrouvais la citation exacte. Oui, parce que justement, euh, c'était ce fameux poème du 24, euh, 28 novembre, 5, 6, 24 novembre, 1935, okay. et ils ont traduit ensemble, en fait, ce qui allait euh, paraître aussi dans, dans les cahiers d'art. Picasso avait fait une variation euh, et qu'il a traduit, euh, traduit lui-même, mais justement on dit qu'ils ont été obligés de violenter même. Il y avait même le, tord, le terme « violenter » qui est plus fort que « tordre euh, », la syntaxe pour pouvoir transmettre en fait L'évocation les, les de, de, de, de mieux évoquer la langue dans sa sonorité plutôt que de respecter en fait les mots eux-mêmes, donc, ça c'est effectivement très intéressant. Hablent d'un poème du 36 que Picasso tradujo junto con Breton, c'est la époque du surréalisme. Picasso adopta estéticas surrealistas, pour que él no se reconozca comme tal, mais ses amigos sont surrealistas, et vous savez ce que ça veut dire pour lui. Et les deux parlent en le même poème, que je del dis, du 36, violentar violenter la syntaxe pour pouvoir faire que les nombres suenen. A Picasso, no il ne importa pas violenter Sintaxis, morfología, ortografía sobre todo, es una, es una, es, forma parte del proceso creativo y forma parte del proceso creativo en, para dar hegemonía de algún modo a la, al signo fónico. ¿eh? Es decir, lo que está proponiendo Mark y Andula es que ese signo tan presente en la escritura picasiana es sobre todo, no solo, mais surtout phonique. Il s'agit d'un signe surtout phonique de fait, à, à cause de la, de la violence de, de la syntaxe, de l'orthographie, de la sémantique, de la morphologie. Euh, bon, euh, c'est la violence partout un peu. Euh, pour, euh, il me semble, euh, sans connaître le poème comme vous, mais il me semble c'est une question de, surtout de privilégier la sémantique phonique, c'est important quand ça sonne, non Absolument, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, il y a notamment une, un aspect dont je n'ai pas du tout parlé dans la présentation, mais qui est effectivement le fait que quand les noms arrivent ensuite dans les, dans les poèmes, c'est sûr qu'il y a un effet de rythme qui est très très important qui est là, une, une accélération des des coupures, des... quelque chose qui, est... qui apparaît là de façon très très nette. Oui, sí, que quand le numéro arrive au poème, il uh, donne un rythme complètement différent, et c'est vrai. Leído en l'idioma que est écrit, parce que parfois il est écrit en français, parfois il est écrit en castellano, um... Il y a un rythme très différent, il y a des séries de nombres de numéros larguissimes dans les poèmes. Il y a des séries énormément longues parfois et ça c'est un rythme, si on le prononce en haute voix, que vraiment ça se précipite normalement. Normalement, ça se précipite au texte avec les séries numéricas. Sinon, pour revenir sur le qui est... Euh qui est affichée, donc d'une part il y a cette euh, réflexion -là sur la traduction avec, avec Breton sur le fait de violenter la syntaxe, il y a aussi donc, trois jours avant l'écriture de ce poème-là, donc la citation qui, qui était dans la présentation, donc si je pense dans une langue et j'écris, le chien court derrière le lièvre dans le bois, il veut le traduire dans une autre, je dois dire, la table en bois blanc enfonce ses pas dans le sable et meurt presque de peur de se savoir s'il saute, qui est un, un poème que vous avez déjà travaillé, je pense, dans d'autres présentations, d'après ce que j'ai vu, donc que tout le monde <rire> connaît. Et puis il y a cet euh, aller-retour constant entre le castillan et le français, mmh. qui font qu'il a une conscience de beaucoup de choses. Mmh. Et donc après, effectivement, lorsqu'il écrit ce poème-là, euh, je pense que la... La conscience qu'il gagne durant l'écriture, c'est le fait que les, ces nombres en français sont constitués de deux nombres juxtaposés, collés l'un à l'autre, alors qu'en euh, espagnol, le Y vient expliciter l'addition des deux nombres. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il euh, n'a pas conscience quand il commence à écrire le 199, même si on voit que le Y est, est sans doute euh, repassé, c'est-à-dire qu'il y a une assistance sur le Y du 190, 199 déjà. Mais à partir du moment où on arrive au 17, en fait, on voit qu'il y a une superposition qu'il l'écrit d'abord avec, un, avec euh, un seul mot, comme en français, puis qu'il corrige pour faire arriver le Y, et qu'il répète après avec des mots, avec des chiffres, le 34 et le 22, qui en français restent juxtaposés, alors qu'en espagnol, le Y, le, cette addition, est explicite. Donc et je pense qu'il y a vraiment une conscience à ce moment-là de quelque chose et que c'est intéressant aussi parce qu'on le voit en train de le faire. On voit qu'il est en train d'écrire et que pendant qu'il écrit, il découvre quelque chose, pas quelque chose qu'il cherche. Pour moi, le, je ne cherche pas, je trouve, je trouve beaucoup dans la musique de Picasso dans le sens où il utilise un matériel et il y découvre quelque chose qu'il ne cherchait pas forcément auparavant, et, mais il trouve des choses, et là il a trouvé, et quand il trouve quelque chose, il est capable de changer l'orientation qu'il avait pour justement euh, mettre en valeur cette chose-là. Et je trouve que ce poème est très beau dans ce sens-là. Absolument. Ça eh, fait référence au processus picasiano en général à partir de là de comment il de pronto hace una lista sencilla de números habría que preguntarse por qué estos y no otros eh, y los escribe simplemente en francés a la izquierda en castellano a la derecha y descubre que eh, el francés tiene un modo de decir los números que mm, superpone mm, esos números para decir 199 pones un 100 un 49 francés 80 es 4 veces 20, todavía es más complicado, ¿no? 10 y 9, los superpone, los justa pone un poco, vamos a decir así, con estética del collage, por decir algo. ¿no? En cambio, el, el castellano lo que hace es poner una cópula y, en este sentido, darle una secuencia más fluida, que no están puesta sino que conforma una unidad. Y, y eso le hace cambiar tantas veces su proceso creativo porque él cuando, es, cuando escribe descubre y cuando descubre se lo queda y eso forma parte de todos los procesos creativos porque así, yo, yo dije es una forma de agir de la poétique de la poesía que n'est es solo en los escritos mais en el mismo tiempo en todo lo que es de la tensión entre juxtaposición y et succession organique avec la copule et tout ça. C'est deux façons différentes d'agir que lui l'a pratiqué alternativement pas mal de fois. Et c'est vrai que là c'est très, très, clair, très simple et très clair. Mon avis. Muy, muy simple et très clair. Et c'est ça, sorpresa pour comment se disent. C'est que comment se disent les choses, c'est toujours une sorpresa pour no? elle. Et, et fuente de su inspiration poétique. Et, et moi, Jessica, euh, cette phrase, justement, je, je ne cherche pas, je trouve, parce qu'elle est quand même très intrigante, et on mise oui. un peu comme ça, voilà, un peu comme une boutade pour Picasso, je ne cherche pas, je trouve, etc. Et ça nous a beaucoup intrigués avec Marc, et je pense que cet exemple, ces poèmes, complètement... Euh, je dirais, euh, entre guillemets, euh, sans intérêt poétique pour les gens qui vont regarder, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, D'ailleurs, ce n'est même pas tout à fait un poème, c'est un, un texte poétique euh, où il y a un mélange de plusieurs euh, signes, euh, plusieurs types de signes, euh, nous a fait comprendre ce que c'était en fait le processus créatif de Picasso. C'est-à-dire... Euh, euh, découvrir en faisant et tout en faisant on dé, on découvrir euh, s'appuyer sur ce qu'on a trouvé et on continue et donc euh, c'est là où s'explique aussi euh, en tout cas c'est manifeste plus, plus clairement le, le, ces processus rhizomatiques de la création de Picasso parce qu'il trouve une chose qu'il amène à une autre, à une autre, à une autre, ce qui fait qu'il y a quand même un lien logique, euh, mais ça peut paraître complètement décousu, parce que c'est une chose qui a amené une autre, qui a entraîné à son sillage une autre. Et toute l'écriture aussi de Picasso est comme ça. Et puisque tu parlais, Marc, du... Euh, Jessica, tu veux voir ça, ou je peux oui, continuer peut Oui, peut-être, parce que... Uh, je risque de perdre la, la concentration. Um, Andrula, là, estaba hablando de. Primero, a habló de ese poème, Si, si pienso en una lengua y tengo que traducir la otra, que ya nos hemos dedicado a él. Eh, pero cómo esa traducción en el proceso creativo um, lleva a matizar la frase que habréis oído. Je ne cherche pas, je trouve. Um, yo no busco si no encuentro, ¿no? Ça se ha convertido en un lema, à veces algo soberbio, en, en, al, al recitarlo, por parte de quien se lo apropia, quand eh, en réalité répond à la sorpresa. Picasso travaillait à travers de, de la sorpresa, et no busco, mais encuentro en ese mm, movimiento rizomático, al que alude eh, Andrula. No, no trabaja en línea recta, para nada, ¿eh? Eh, ni siquiera en espiral, que nos gusta tanto, trabaja en rizoma, en rizoma que está lleno de oportunidades inconexas eh, y que eh, se conectan, aunque sea de manera aparentemente descosida, dice Andrula, un término que me gusta mucho, eh, pero que tienen su lógica creativa en el sentido que tiene que abrir con él, tiene que ver. Con el abrir et non con el cerrar, y con dejar que las cosas vengan. Este es el sentido de Je ne cherche pas, je trouve. Todas sabemos que quand damos una une opportunité al encuentro, hay encuentro, y si no das oportunidad al encuentro, no hay encuentro. Sea créatif, sea de amistad, sea erótico, sea le type que sea. Et eh, il y, y él, él adaptaba eso a su poésie et à su poética en général de un modo, comme, muy radical. Vas-y, André. Oui, je viens d'envoyer une image ouais. euh, euh, euh, dans la discussion. Ah, ok. Euh, que, que vous pouvez, euh, pouvez télécharger, c'est un, un extrait donc, du y euh, escritos euh, de, de la fin, plus 59, je pense. Et là, il y a ce Y, de I, qui relie les nombres, mais du coup, qui est utilisé ici pour compter. Et il paraît, là, il faudrait qu'on vérifie, euh, Marc, que, que vous nous disiez, vous aussi, que euh, les, les, les gitans, par exemple, où il y a une certaine façon de compter, euh, chaque fois, après les nombres, ils disent 1, hein, c'est comme si on disait 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et, ouais. et, et, et et et et donc dans ces poèmes il y a deux choses à mon avis il y a à la fois euh, cette, cette idée donc de, de, de chaque fois d'ajouter, de dire, de dire les, les, les nombres qu'on est en train de compter parce que c'est quand même 1, 2, 3, 4, 5, 15, 19, et là il compte presque comme dans une suite normale, euh, mais que l'œil donc une chose, et l'autre, euh, le Y qui, euh, qui peut se confondre parfois avec certains, euh, certains nombres. Donc c'est entre, entre le, la lettre et le nombre dit autrement qu'à qu un moment donné les deux se confondent une sorte de, de mélange entre le « i » pour relier le nombre et, le, et une lettre. Et, et il serait bien de voir justement cette, cette façon de compter. Et qu'est-ce que ça signifie pour Picasso de mettre chaque fois le « 1 » et « 1 » et « 2 » et, et « 3 » et « 4 » Ça est dans le « canter qu'on peut aller jusqu'à, et lui, il peut aller, mais justement dans les cantés contents on va jusqu'où Jusqu'à quel nombre par exemple Ça je sais pas. mais voilà. Il faut, de, il faut oui. demander à, à Francesc. Oui, on va lui demander, mais l'idée c'est que justement il prend ça et il le continue. Et en plus, ouais, en mettant ouais. les points, c'est comme si on, a, on, on irait à l'infini. Et justement, on revient à l'idée du rythme. Que compter les noms, les, les, les chiffres, c'est aussi donner du rythme euh, au poème. Et. Ah, c'est aussi un, un rythme. On l'a toujours dit pour les les poèmes de Picasso euh, qui ont un rythme dansant, <rire> euh, oui. c'est un rythme de, de danse plutôt que oui. des pas. Euh, comme son écriture, c'est plutôt un dessin qu'une notation. Euh, la façon dont avance son écriture, c'est vraiment un pas précipité euh, aussi de danse, donc d'où ce rythme. Mais euh, j'ai euh, euh, j'étais en train de réfléchir justement pour notre présentation et en évoquant des, des références dans les mathématiques qu'il y a quelque chose on l'a dit mais pas trop du côté de la fascination de l'exactitude c'est à dire quelque chose que les mathématiques ont de rassurant parce qu'on peut décider, nous, que 2 ou Picasso, 2 plus 1, ça fait 5, euh, mais il le sait très bien, même s'il il, il revendique une incapacité mathématique, 1 plus 1, ça fait 2, et 2 plus 2, ça fait 4, donc on ne peut pas le changer. Et il y a quelque chose dans cette, dans cette certitude euh, exacte des mathématiques, un apaisement. Ce qu'il faut dire quand même, dans l'art ou même dans la poésie, on est vraiment dans un, dans un océan des possibles. Dans les mathématiques pures, on a un océan de, de, de, de possibles marques, c'est clair. Mais dans les mathématiques de, que nous nous comprenons de tous les jours, il y a quelque chose de cette assurance. On peut s'appuyer sur un truc qui est sûr, euh, le 2 et 2. Et ensuite cette idée de l'exactitude euh, qui passe par les mathématiques, mais du point de vue métaphorique et symbolique, c'est-à-dire, comme il disait, frapper juste, c'est-à-dire frapper juste dans les bons traits, dans la bonne couleur qu'on met quelque part, dans quelque chose, dans une expression, et, euh, et c'est pour ça que parfois Picasso euh, comparait justement, parfois la, la peinture à, à une... Euh, euh, pas une chasse, mais quelqu'un qui, qui vise juste. Euh, et donc, quand on voit les expressions, les différentes expressions mathématiques que je vous ai envoyées euh, dans le PowerPoint, je vais le reprendre. Euh, euh, voilà, je vais, je vais le reprendre. Euh, oui, je peux le partager moi-même. Je pense que ce que je l'ai, ce que c'est des ordinateur, Mathématiques. Oui, je vais, je vais les partager. je une, veut... oh, être... une minute, Jessica. Elle eh, n'est no pas en écriture, mais dans la danse, elle est très connectée aux rythmes musicales, mais es c'est que la propre écriture bale, par exemple, est là, connectée à la chanson, mais elle n'est pas là, parce qu'elle ne compte pas 1, 2, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, mais qu'elle se fait no y y y y y y que infinité, infinito est un lugar qui n'est pas un lieu en Picasso, et de là la guitare aussi, ça ya le hablaremos et que eh, Henri a la, la sensación eh, expérimentée, que ce eh, que le donne la mathématique à Picasso, entre autres cosas, c'est cette sensation de certeza, la mathématique appliquée, non no le recours à la mathématique pure, qui a tant d'incertitude, mais ¿no? cette sensation de, de certeza y de... Fape justo sería donar en el, clavo, ¿eh? Dar en el clavo y eso es un lugar como de, de pronto el que experimenta tanto de certeza eh, anímica es ¿eh? como eso nos pasa no de ir a lugares que a lo mejor no son los nuestros mentales pero que nos dan tranquilidad creativa un momento dado porque si no él con sus procesos excesivos a borbotones pues de vez en cuando necesita una une norme, une certitude mathématique qui ici simplement sert de affinité, parce que non c'est que la incorpore, mais c'est comme un lieu de tranquillité. ¿no? Euh, euh, ça m'a frappé en regardant, Marc, ces, ces expressions, euh, cette exactitude. Euh, et je vais partager. Euh, je sais tu peux autoriser le partage. Que je partage oui, les est-ce que j'ai essayé, dit l'animateur, à désactiver le partage d'écran par les participants? Je répète. Là, non? Attends, je vais essayer. Je vais marcher parce que je l'ai fait deux fois. Non, c'est bon. Là, c'est bon. Euh, voilà. Est-ce que vous les voyez? Oui. Euh, les, les mathématiques de Picasso Parfait. donc euh, j'ai commencé par par cette euh, euh, j ai, j ai, je m'excusais de ne pas l'avoir recopié <rire> que j'ai pris de mon, de mon livre et tout raturé et avec plein de euh, de, de... Oui. mais, La mienne, pareil. mais euh, on était intrigués et là je reviens sur ça euh, dans cette rideau de flammes qui importe dans ses plis les passés en bouteille poussiéreuse, quelque chose quand même qui est un peu, un peu dur, un peu triste, euh, euh, il dit « de l'or bleu qui importe le plus bleu de bleu et ça suffit pour l'heure, il faut y aller tout doux et compter ». C'est-à-dire ça apporte euh, une sorte d'apaisement, le fait de, de, de compter. Euh, le fait d'un peu comme euh, exorciser son, son angoisse, essayer de dormir, euh, il conseille de deux côtés, un, deux, trois, etc. etc. parce qu'on est pris par le, le compte et on oublie le reste. Et, et du coup, je pense qu'il y a cette idée d'abord d'apaisement, euh, oui... Quand, quand il dit à la fin et les soleils les brûlent et les gris pour qu'ils chantent de solairesse, la nuit seule dans la solitude des solitudes, espérant trouver un peu de fraîcheur, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et après j'ai relevé quelques euh, euh, euh, euh, expressions, donc ça, on l'a vu, Marc, euh, on parle de, de l'équerre, du fil à plomb et du compas. jeu de paraboles, l'amusement des à, à hyperbole. Il nous montre qu'il va faire un usage de mathématiques mais décalé, <rire> poétique, euh, amusant et pas sérieux. Ensuite, justement, pour pouvoir écrire assis au milieu de tant d'hyperbole mêlés avec les fromages et la tomate, qui est à la fois l'hyperbole mathématique, mais l'hyperbole aussi. Euh, euh, C'est un... C'est aussi un comment dire, c'est une figure de style, non? L'hyperbole, oui. euh, ça ensuite, attends, un, un, une seconde. Androla, je vais traduire un peu si tu peux aller dans l'image oui. oui. vas-y. La 3, la 3, trois, la troisième, mmh. la, la première que tu as passé là avec, non, la, la troisième, celle, non, non non non non estaba proponiendo usos casi terapéuticos mm -hmm. por llamarlo de alguna manera del número en, en la escritura eh, vienen los dos momentos de han corrido una una cortina un telón depende del contexto de de y llamas eh, que lleva en sus pliegues el pasado en botellas llenas de, de polvo, ¿eh? o oro, oro azul que lleva el, el más azul de los más azules, blue significa muchas cosas en, en francés y ya hay, ya hay suficiente por la hora que es y vamos a contar. Comme aquello, cuanto cuentas ovejas, por decirlo de alguna manera. ¿eh? Esa, esa función de concentrarte en algo, yo no sé si lo hacéis, yo si sí lo hago. Concentrarte en algo tan sencillo como unos números que te aíslan de otro tipo de, de relato. On ¿no? peut eh, passer la suivante, peut-être. Merci. Y voy, bueno, jugando, aquí es un juego con el concepto. Eh, de hipérbole eh, y sa sacándolo de un contexto matemático y dándole un contexto poético casi de, de broma, ¿no? Ok. El siguiente igual. A mi peroles mezcladas con el queso y el, y el tomate. <ríe> Ese uso hiperbólico de la, de la comida que tiene siempre, ¿no? Eh, ampolles de esto, bolas de jabon, burbujas de jabon, et que tricote, que teje prudentement ses mathématiques. C'est magnifique parce que j'aime beaucoup oui. plus la notion du tricot, tricotage. Oui. Le tricotage de mon. De mon préféré terme pour certains dessins et manuscrits de Picasso j'appelle une sorte de dessin tricoté, donc il tricote ses mathématiques, donc là aussi dans les tricotages il y a quand même aussi euh, compter les points euh, il y a quelque chose de cette régularité en fait du, de, de, de faire des points, mais après euh, je, je vais aller rapidement pour montrer toutes ces expressions, un senti mathématique des vagues. Tu peux juste traduire les, les, la phrase et j'avance, Jessica. « El, el, el de las olas. »« Élever, élève au carré mathématique l'air de ne pas y toucher. El, »« Centre de la circonférence, bon, je ne lis pas tout, hein. c'est besoin parfumé à la rose mathématique. Donc, Marc, il faudrait qu'on travaille sur ces vocabulaires maintenant. Hein. Euh, on était resté sur les opérations, mais j'ai été vraiment frappée. Mathématiquement pure, euh, pure image illusoire. Donc, l'image est illusoire, mais mathématiquement pure. Euh, mathématicamente pura, imagen ilusoria del ronquido. Et ahí cada adjetivo puede ir con le sustantivo anterior et le siguiente. Rappel au point mathématique de son amour. Donc, c'est... Le recuerdo de... del point mathématique de son amour. Bueno. Parfum des roses de forme géométrique, objet néant-mathématique de la corde. Red. Objet néant-mathématique de la nada matemática, de la nada matemática, de, de la cuerda tiesa. Sa blessure géométrique, et ensuite La cuerida matemática, le... dans la mathématiquement matemática Dans les mathématiquement illusoires parfums, c'est vraiment très intrigant autour de son front mathématique, <rire> c'est quand même euh, très étonnant. Donc, j'ai repris euh, ensuite la blessure peut mathématiquement dire le chemin parcouru. Donc, c'est très Mathématiquement, mathématiquement l'heure euh, que mathématiquement abolira l'escalier qui se cache les signes, etc. Donc, j'ai trouvé que, je, je suis revenue à nos recherches, Marc, parce que c'est vrai, on a laissé un peu tomber, on a fait autre chose et qu'on on, s'était dit qu'on allait reprendre, mais on n'a jamais repris. Et, et là, je pense qu'il y a quelque chose à faire du côté de, de, de cette utilisation de mathématiques, du vocabulaire mathématique. Et, et son potentiel à la fois poétique, de signification, son, son potentiel euh, symbolique, de signes, je ne sais pas trop, il faut qu'on voit, mais en tout cas cette idée de, de, de trouver les points mathématiques, les points mathématiques justes, le, le son franc mathématique, etc., euh, il y a là quelque chose de frappant. Euh, Marc, est-ce que tu, si tu me... veux... Oui. envie de réagir spontanément. Je vais laisser peut-être Jessica dire ce qu'elle traduira un peu et puis Merci. je vais réagir. Merci Marc, on va... On va vamos, elle est insistant sur um, continuer en son investigation, calando les points exacts de ce si si que veut dire mathématique en no ce lieu, si c'est une métaphore, si c'est une allusion. Je crois que non, je es le suis pas, franchement, et continuer ses um, investigations depuis ici. Donc, je vais proposer à Marc de répondre à et de la parole. Nous pouvons allonger un peu la session. Je disais Marc, si vous, si vous voudrez finir euh, cette première euh, oui. année pour le sujet, et alors on passe la parole aux, aux étudiants, pour, euh, parce qu'il y a tellement de choses que vraiment il faudrait un séminaire oui. complet. Ah, ils sont... <rire> Alors, première chose, André, en fait, on avait dans le, ce qui se passé à l'école des Beaux-Arts, on avait parlé fait. beaucoup du vocabulaire mathématique. C'est ça. Donc, en fait, pour moi, l'utilisation des mathématiques chez Picasso, ne c'est pas du tout comme les gens euh, qui s'y intéressaient à l'époque où il l'a fait, notamment les gens autour de Duchamp là, de, ou autres, qui s'intéressaient par exemple aux choses plus modernes comme la quatrième dimension, des choses comme ça, c'est des choses qui n'intéressent pas du tout Picasso et qu'on ne voit pas apparaître. Ce qu'on voit apparaître de mathématiques chez Picasso, ce sont les nombres, ce sont le vocabulaire de la géométrie, donc effectivement on a beaucoup de cercles, de carrés, d'hyperboles, de paraboles, et puis c'est le fait de rajouter effectivement ces choses mathématiques dans le langage courant pour en modifier le sens. Et puis oui, ce sont les... On a travaillé un peu sur les, le vocabulaire mathématique dans ce qui était géométrique, mais c'est vrai que le côté où on vient modifier la perception de quelque chose par le mot mathématique comme ça, ou par un mot mathématique, euh, c'est quelque chose qui est intéressant et qu'on n'a pas pris le temps d'approfondir. Je suis d'accord avec toi. Mais là, il y a vraiment beaucoup de matière. Hein. Oui. C'est euh, incroyable. Il y a Juste, pas de le courant. temps qui manque parfois. Comment c'est juste le temps qui manque parfois. Oui, bien sûr. Et lo que falta es el tiempo. Eh, Marc insiste en que no, no está, Picasso no está utilizando eh, ou mm, considerando las cuestiones matemáticas de su época, como la cuarta dimensión, por ejemplo, sino que básicamente lo que él quiere recalcar y anular también es la presencia del número, esa presencia eh, disturbiadora y que altera ritmos poéticos. La incorporación de un vocabulario geométrico et, tanto de, de matemática appliquée et la irruption de la matemática en el uso corriente, ou al menos um, esa, ese fluir del verbo que tienen en su, su poésie, comme la irruption del numéro, génère une desfocalización complètement différente que ce soit ce qu'il veut. Le disturbio de la présence, simplement, de la seule présence, ¿no? d'un de, de nombre. Vamos a pasaros la palabra, la palabra ahora si queréis intervenir, eh, preguntar. Son dos personas que tenemos siempre a nuestro alcance, pero quizá hay un montón de cuestiones que yo sé que algunas de las que estáis aquí estáis pensando. yo vois leur tête en, en pensant, porque realmente, ça, ça va très bien pour des de questions que ya avons déjà pero mais, mais pas du point de vue matemático. Si vous voulez penser un peu, euh, réfléchir, vous voilà, pouvez euh, me préparer à si, la même chose. Je, je t'ai un montant de questions, mais je préfère que... Jessica, je pense que... Oui. C'est comme moi dans une conférence où il y a tellement d'informations et surtout sur un sujet quand même euh, qui n'est pas évident. Ça va pour le vocabulaire mathématique euh, et euh, hyperbole et parabole, euh, <rire> etc. Mais tout, tout l'aspect mathématique, la façon dont ils utilisent les nombres, etc. Je trouve que c'est assez complexe quand on l'entend pour la première fois. Et moi, j'ai pourtant, on a fait marquer euh, l'article ensemble, j'ai déjà regardé ta vidéo avant de la regarder maintenant et il m'a fallu quand même deux fois pour, tu sais, pour, euh, voilà. Donc, je pense qu'on euh, ne peut pas poser des questions comme ça et on a ah, trois bon, minutes pour finir. Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Mais, mais, je veux dire, pour mettre à l'aise tout le monde et, et que, bien, et que si on a envie de réfléchir tranquillement sur ces questions-là euh, revoir la vidéo revoir ce que j'ai envoyé aussi avec toutes les expressions mathématiques et qu'on refasse une séance où vous vous intervenez d'abord les étudiants avec les questions, ce que vous avez compris, les questions que vous voulez vous poser avec votre bagage à vous, là ça peut être constructif et intéressant parce que là okay. que, euh, Jessica, je pense hein super. Et donc, super. On, on peut... Donc, vous mmh. une deuxième fois, c'est la... Oui. la raison, la raison et, de et vous avoir. Et <rire> on pourrait peut-être, exceptionnellement, trouver un horaire euh, qui conviendrait à Marc. En, en, en même temps, je veux dire, cet horaire est pas mal parce que euh, <rire> je suis sûr que j'ai rien d'autre de prévu à cette heure-là. <rire> <Non, rire> je sais que je peux me <rire> libérer facilement. En tout cas la dernière fois. Moi, je suis prête, Jessica, avec Marc, on est, on est prêt en fait, à, à refaire donc, la suite de cette... Euh, D'accord. Mais pour vraiment discuter, mais que, que les étudiants aient le temps de, de voir les choses, de les digérer, de, de, de poser des questions, voir eux-mêmes ce qu'ils pourraient aussi apporter à la discussion. Et là, on peut vraiment discuter... Euh, plus précisément, parce que moi, je préparais aussi un autre document. Marc, tu n'as pas eu le temps de le faire. C'est dédicace qu'il fait pour les Kramblinques euh, ouais. sur le, le livre Les Quatre Petites Filles, que des opérations mathématiques euh, très intéressant Donc, on peut apporter aussi d'autres documents, mais surtout vous laissez le temps de digérer la chose, en fait. Ouais. Et puis, comme Andréa comme parlait là de cette euh, dédicace. On peut penser aussi au Picasso de poche, où il y a des où oui, est intervenu une ça. fois, pratiquement, uniquement en rajoutant des nombres ou des opérations dessus. C'est ça. Super. Et moi, Et moi pendant qu'on parlait, j'ai téléchargé une image, mais à la grandissant, on ne voyait pas très bien. Mais comme je retourne au musée, je veux photographier de nouveau. Marc, le, les, la dactylographie de ces poèmes, mais tu l'as le, le, le, le kilogramme de Sabartès, avec les nombres, les deux colonnes de nombres euh, oui je l'ai euh, quelque voilà. part donc là mais, aussi il y a des petites différences je mais pour, propose... pour moi les différences entre autres je pense que Savartès a corrigé le, le 17 en ça. supprimant le Y pour le remettre dans la graphie plus moderne voilà et et la seule chose c'est que c'est un un cri de Savartès que Picasso n'a pas retouché, c'est-à-dire Picasso n'a pas relu après. Voilà. Yeah, yeah. pour moi, il n'est well, pas well, euh, autoritaire sur le manuscrit. Non, non, mais justement, no, no. comment euh, spontanément quelqu'un l'a corrigé, c'est intéressant. Oui. Euh, sí. Euh, sí. Proponen eh, que, en lugar de faire preguntas précipitadas, pensons en tout ça, reconsultons les vidéos, les présentations vont ajouter plus de eh, matériel, Yo os pasaré el artículo que ya escribieron los dos sobre esto y que hagamos una sesión, no a estas horas intempestivas para Marc, sino a horas más decentes. Si, para nosotros es genial y yo lo agradezco en enormemente. vos pourrez choisir la hora y la hora. Ustedes, absolutamente. Porque ahora el <risa> uso, uso, uso, relo, um, le, le trimestre es finito, entonces, nosotros somos todos aquí y mucho más libres del lado horario euh, c'est une très bonne idée André, merci merci les deux j'en suis ravie mais vraiment euh, je vais vous inviter plusieurs fois <rire> tous les deux ensemble parce que vraiment il, il, faut, il y a des tas de des questions qui nous intéressent en plus de l'ensemble donc euh, merci énormément André merci, merci à vous, merci à, vous. Et, et, et, et, et ça, merci à tout, et, tout le monde Merci Exactement. à tout le monde et, et on fixe une nouvelle date et donc oui. vous avez un devoir à re regarder la oui, vidéo, absolument. regarder tout ça et oui. essayer de penser aussi à peut-être d'autres perspectives. Euh, oui. Super. Très bien. À très merci bientôt. À très merci, bientôt. bientôt. Merci. merci. Au nous, nous, nous continuons le cours maintenant. Oui. Donc, à bientôt à la 1 et 4, en l'autre room, d'accord? Ciao, ciao, adios, adios, Daniela Karine.